Bonjour François. C'est le Père Noël. J'ai un message pour toi. Écoute-moi attentivement. Cette année tu as montré à tout le Québec que tu n'es pas digne d'être le premier ministre du Québec. Vous n'êtes pas René Levesque. Il n'était pas un homme de grande taille, mais si la grandeur d'un homme était mesurée par la taille vous n'atteindriez pas ses chevilles. Vous avez démontré que vous n'avez ni scrupules, ni cœur, ni respect pour les gens du Québec. Vous ne gouvernez pas avec intellect et cœur. Vous gouvernez selon les sondages. Vous vous permettez de vous féliciter Comment osez-vous sermonner notre jeunesse Comment osez-vous nous demander encore d'autres sacrifices avec plus de 7000 morts Des aînés qui ont été abandonnés, laissés seuls, interdisant à leur famille de les aider ou de les accompagner dans leurs derniers jours Comment osez-vous ainsi faire référence à nos aînés sur leur patrimoine, qui l'ont construit notre pays N'aviez-vous pas réalisé cela au printemps 2020 lorsque vous ne les avez pas aidés je ne suis pas responsable, mais je me sens coupable. Je me sens coupable de ne pas vous avoir empêché de les abandonner. Je me sens coupable de ne pas avoir crié plus fort, plus tôt. Donc, Monsieur Legault, si vous ne voulez pas que les Québécois finissent par envahir les rues, ne vous permettez plus jamais d'essayer de nous culpabiliser à cause de vos erreurs, les Québécois sont un bon peuple pacifique et de cœur. Ils pardonnent mais ils pardonnent ceux qui les aiment, pas ceux qui les méprisent. Cette année il n'y a aucun cadeau pour toi ou le petit Dubé. Un message à Christian. Arrête de dire des mensonges et arrête d'intimider les citoyens. Menacer, faire du chantage ou de l'extorsion ce n'est pas ce qu'on appelle un consentement éclairé. Je souhaite un joyeux Noël à tous les citoyens du Québec. Ne laissez pas François ou Christian vous diviser. Vive la démocratie et vive le Québec libre